D'accord, le, le, le, les enfants, rentrez, rentrez, rentrez. D'accord, papa. D'accord, d'accord. Euh, comment allez-vous Oui, on va très bien, je vais très bien. Mais vous, vous ne répondez pas Papa, nous allons ça, très ça, bien, ça, nous, très nous allons très bien. bien eh, d'accord. Et vous venez d'où comme ça Vous, vous m'avez... Moi, je viens de Tchad. Et, Et toi Papa, moi je viens du Gabon. Et votre troisième là? Vous êtes là maintenant pour quelle raison? Parce que oui, on est là ce matin. C'est parce que nous sommes à la recherche de la richesse. somme à la recherche de la richesse. Moi, personnellement, moi j'ai tenté beaucoup de fois à avoir le portefeuille magique, mais je ne fais que tomber sur les faux marabouts. Pour cette raison, je sais bien qu'il y a le portefeuille magique qui existe, parce que je connais des gens qui le bénéficient, le bénéficient, mais il ne veut pas... Montrer le chemin à qui que ce soit Donc j'ai fait Mes, mes enquêtes J'ai eu votre numéro J'ai eu votre numéro pendant les Parmi les Grands marabouts du monde C'est pourquoi Moi j'ai dû décider de venir Voir réellement si le portefeuille Magique existe vraiment D'accord, d'accord D'accord mon garçon et il faut, il faut arrêter, il faut arrêter même parce que beaucoup de gens sont venus me voir comme ça et ils se sont plaindre et tu vois et que tel que tu viens de m'expliquer, c'est comme ça qu'eux aussi m'ont expliqué ça, qu'ils se sont fait avoir, ils se sont fait annaquer. Pas de, ceux des petits garçons de, de, de chez nous ici. Et donc, il ne faut plus... Donc, c'est ça qui vous a amené, vous tous Oui, papa, c'est ça qui nous a amené. Oui, oui. c'est ça qui vous a amené, vous les trois Oui, papa, oui. c'est pour cela qu'on est venu. Le portefeuille magique. Oui, donc, on veut voir si chan chan ça existe chan chan chan chan vraiment. De je veux voir la production devant moi-même, avec mes propres yeux. Normalement, pour rentrer même dans mon temple, il faut des rituels qu'on doit vous faire, que je dois vous faire avant que vous puissiez avoir assez pour rentrer à assister à la production du, du, du portefeuille magique. Est-ce que vous m'entendez Oui, papa, on vous entend. Donc, et je vais juste vous, vous faire quelques démonstrations pour vous montrer que le portefeuille, ça existe. Est-ce que vous m'attendez D'accord oui, oui, papa, oui, oui, d'accord papa. Oui, papa. Donc c'est un peu ça. Maintenant. Aboubaka. Oui, papa. Aboubaka. Aboubaka. Papa, je vous, je vous entends, je veux moi mes, mes, mes, mes, mes enfants. D'accord, oui, papa. D'accord, papa. Je veux voir comment le portefeuille magique produit de l'argent vraiment. Voilà le portefeuille. Vous voyez Oui, papa. Voilà le portefeuille. Et très bien. Tel que vous le voyez, ça n'a pas de conséquences, ni inconvénients à, à subir après. C'est vrai, vous n'avez même pas de sacrifice à faire pour prendre avant de prendre et, et, et la puissance du portefeuille. C'est sans conséquence. <rire> Est-ce que vous risque, Ça n'a pas, pas de risque. Oui. C'est sans conséquence. D'accord. D'accord, papa. Bon, suivez-moi. Je vais vous montrer que le portefeuille magique, ça existe. Celui qui vous a dit que ça n'existe pas, il se trompe. Le portefeuille magique ça existe. D'accord papa. On est là à ressusciter. Suivez-moi très bien. Vous voyez dans l'intérieur du portefeuille? Oui, papa. Oui. Je vais voir très bien. Il, il faut ça. faut voir basse, ça. Il n'y ah, a rien dedans. D'accord, j'ai vu. Ouais, papa. Oui, j'ai vu. Il n'y a rien dedans. J'ai vu, j'ai vu. Est-ce qu'il y a quelque chose? Et ça va, va produire de l'argent? Oui, j'ai vu. Il faut me suivre seulement. Suive-moi. Oui, on vous suit, on vous suit. Suive-moi. Et ça va produire de l'argent. Il faut me suivre. Regardez très bien. D'accord. Dans l'intérieur, est-ce qu'il il y a quelque chose, quelque quelque chose dans, dans l'intérieur Non, non, non, il n'y a rien dedans. Il y D'accord. Ah, je, ah, je veux voir comment oh, go, go, go, go, go, Papa, je suis là, voir, je suis là. Ça tente votre attention. Je veux voir vraiment si le portefeuille produit de l'argent vraiment. C'est tout là que le bon. On papa. Eh. Tu es fort, tu es fort, tu es fort. Et hey, bismilaï. C'est quoi c'est vrai ça Ça, papa, ça produit de l'argent. Hein? Suivez, suivez-moi, suivez-moi. Ça arrive pas à quoi À cause de. Ce sont des vrais billets de banque. Hein? D'accord, papa. Suivez-moi très bien. Ça c'est génial. Tu n'as jamais vu. wow Suivez-moi très bien. Ah, c'est du jamais vu. et hey, papa, ça, c'est... Vous êtes fort, hein. J'ai trop cherché. Et hey, ça n'a pas encore fini de sortir. les hein? garçons vous savez... Papa, attendez, j'ai une question. Moi, j'ai vu la démonstration, mais je ne suis pas encore convaincu que c'est vrai. Vous allez me donner les billets dedans. Moi, je vais rentrer payer quelque chose avec. Oh, mon garçon. Pour voir si oh. ce n'est pas des faux billets. Oh. Oh. Oh. Oh. mon garçon. Tu peux prendre ce billet pour rentrer à Merci moment. beaucoup, papa. Merci beaucoup. Euh, merci, merci papa. beaucoup, papa. Vous faites tout ce que vous voulez avec. Merci, merci papa. Merci beaucoup. Vous, pouvez, vous pouvez faire Merci tout ce que passe. vous voulez avec ce billet. Vous pouvez oui. rentrer en même temps même. Merci avec ce billet-là. Aboulaye. Oui, Et papa, j'ai une question pour vous. Va, oui. Vas-y, vas-y, mon garçon. Moi, bon, j'aimerais savoir le portefeuille-là, ça produit combien exactement Le portefeuille magique, ça produit 2 500 000 par jour. Chaque jour que Dieu fait... Ça produit 2,500,000. 2,500,000. Il n'y a pas de problème. Une fois que tu as déjà en alliance avec les génies et tu as la puissance du portefeuille magique, chaque jour que tu te fais, le portefeuille te produit 2,500,000. 000. Et je vais trouver combien vous allez me faire ça. J'ai besoin de ça. Pour faire le portefeuille, tu vas dépenser quelque chose. Hein, oui. De 2,75,000 francs CFA. D'accord. Est-ce que vous m'attendez Oui, on vous a 000 bien reçu. La semaine prochaine, je vais pour prendre pour le vol pour venir vers vous. Pour, pour, pour acheter les ingrédients qu'il faut et pour préparer le portefeuille. C'est 275 000 que vous avez, que, que que vous avez trouvé papa. Pour, pour le faire. D'accord. Et, et si ça n'a pas de conséquences ni d'inconvénients. Donc vous ne vous inquiétez pas pour ça. Moi, je veux faire, si je veux faire le portefeuille maintenant, là, avant de rentrer, comment je peux faire Je veux. Je veux... Je vais prendre et ce portefeuille ou bien vous allez me faire un autre Non, je vais te faire un autre. D'accord. Je vais te faire un autre. Si tu voulais prendre la puissance du portefeuille, avant de rentrer maintenant, je vais te faire, je vais te préparer. Si tu es prêt, on va envoyer mes disciples. Je vais les appeler, ils sont dehors. Je vais les appeler pour les commander les, les ingrédients. Les ils, ingrédients vont, ils vont aller chercher les ingrédients, les nécessaires. Les nous allons. Je vais te préparer ton portefeuille et tu vas rentrer. D'accord, d'accord. D'accord, papa. Moi, je vais rentrer... La semaine prochaine, je vais prendre le vol depuis le Gabon pour venir vers vous. Tous ouais. ceux-là que, ceux que vous, vous, vous connaissez, ils et, et, et, et se sont fait avoir par la recherche du portefeuille magique, et vous le connaissez, il faut l'amener chez moi. ceux qui sont, se sont fait arnaquer, ceux-là, ceux il faut les amener. Ah, J'ai aussi moi. un ami, je vais lui tenir informé pour... J'ai fait le la rencontre. Il faut les faire venir. D'accord. D'accord. Pour tous ceux que, que, qui vont avoir mon besoin et je suis là. Et c'est seulement. Et papa, s'il vous plaît, c'est seulement le portefeuille mariage seul que vous faites ou bien. Vous êtes professionnel et vous faites des choses encore. Plus le plus. ministre de, de la Culture me connaît. D'accord. Je suis attesté par la, et, et le ministre de la, de, de, de la Culture. Vous voyez, je mmh. suis dans tous les domaines D'accord Merci beaucoup tous les pour les problèmes billets de vie Que vous avez Votre solution est avec moi ici D'accord Merci attendez. beaucoup pour les billets Mais nous allons merci sortir beaucoup. maintenant avec vos disciples nous allons mais nous payer pas, avec appeler, les billets maintenant D'accord papa Et moi j'ai quitté loin Je viens du Tchad, je suis tchadien Donc je vais demander à partir papa Donc sans plus tarder je vais vous dire merci beaucoup infiniment merci. d'accord D'accord, Papa. Merci, merci beaucoup pour, pour les billets les que, des que, des que des vous nous avez donnés. Le, non, non, On va sortir non, non, les maintenant. Enfants, les enfants, vous, merci, vous, merci beaucoup, Papa. Ne vous en faites pas. Et n'avoir pas, il ne faut pas avoir peu. D'accord, d'accord, pour, pour, pour les billets, il faut, faut les utiliser. Ça n'a pas de conséquence. D'accord, d'accord.